Bonjour les amis, rendez-vous le dimanche 7 mars à 14h30 en live, en direct sur Facebook pour un concert privé. Soyez nombreux, abonnez-vous à notre chaîne Compass Officiel en attendant, partagez, likez. Compass OOE! Ouais Allez, vas-y. <rire> Attends. <rire> <rire> Bonjour les amis, rendez-vous le... <rire> <rire> jure, vous dimanche 7 mars. Non, pas ce dimanche. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas dimanche 7 mars. Du coup, pourras vas -y. Vas -y. <rire> Bonjour. <rire> bon, je peux pas, tout le monde rigole. Attends, vas-y, vas-y. Vas-y, vas c'est bon. Bonjour les amis. Rendez-vous le dimanche 7 mars à 14h30 sur le web. Vous nous l'avez demandé depuis longtemps on va être en live bientôt sur Facebook. J'espère que vous serez nombreux avec vous, hein Avec nous. <rire>